Oh le démon gorgon! Ah, il nous a tous manqué le démon gorgon! Oh! Bon, il est en train de racler euh, les bords euh, de plusieurs survivants, mais c'est pas de raison. Dis-moi qu'il y a un petit totem là, sans déconner, j'ai pas vu un totem! Dis-moi a. Un... Ah il a cassé. Mais pourquoi t'as cassé ça Mais pourquoi il a cassé ça Ah et parce que c'était totalement fermé Ah non Ah non, c'était ouvert Ah je l'avais pas vu cette config Il a cassé ou c'est ouvert Bizarre. T'as pas vu cette config Ok. Mais ils sont en train de se prendre une déculottée les autres. <rire> c'est Voilà, très bien. Je pense qu'il va aller courir sur les autres. Ouais ouais, il y a pas d'enseignement. c'est ce... déjà ouvert. Bah, après, je sais plus trop avec la mise à jour qu'ils ont faite dans quelle mesure euh... les palettes ou les planches sont totalement détruites. Je sais pas dans quelle mesure. On a un hook et zéro. Euh, Je vais quand même me mettre pas. Hein. Ça m'inquiète un peu. Des hein. fois qu'il est réparateur, c'est possible. Je pense qu'il a posé de quoi ce TP là-bas. Faut que je fasse au moins ce moteur. Ok, il campe un peu, j'ai l'impression. Il va voir que tu es en forme. Je suis toujours en forme, moi. C'est le drame de l'univers. Oh là Et là-bas, en face... ah oh non, il va tenter. Il a tenté les 4%. Très bien. On est déjà à 3 hooks, mais non, mais l'autre il a tenté les 4%. Je me casse. Oh ils ont perdu la palette. Je me casse. Ils ont pété la... La gold palette. Il y a des chances à ce qu'il est posé. Je on encore revenir, c'est le cas. Allez Bene, venez. Viens, viens, viens dans l'aura. Allez, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Arrête de bouger, bougeuse. Voilà. On va faire le moteur. Ah bah mais on va avoir 4 hooks. En 2-2-5-5. La partie elle est mal barrée là. Je vais me mettre là, de toute façon il va continuer sa chase. Il va pas s'arrêter pour moi. Hein. Non Aïe Nul Hein <rire> Ok. <rire> voilà. C'est quoi le truc de totem béni qui devient bleu Alors, c'est un nouveau gameplay, le totem béni. C'est ce qu'on appelle aussi le boon totem dans le langage jargon de Dibidi. C'est un nouveau gameplay qui est vraiment récent. C'est un gameplay qui est vraiment récent. C'est une compétence que tu peux voir dans mes percs en bas à droite et à droite. Une fois que tu bénis, tu as deux types d'actions vis-à-vis d'un totem. Si le totem... Trois actions maintenant, pardon. Si le totem est de nacre, donc euh, en os, normal, va bien, eh bien, tu peux le purifier. Le purifier veut dire quoi C'est que tu le détruis définitivement. Tu as que 5 totems dans la partie. Donc, en le détruisant, tu empêches toute interaction avec le totem. Tu as une deuxième interaction. Deuxième interaction qui est euh, le la bénédiction. C'est ça, le nouveau gameplay. Et le nouveau gameplay, c'est quoi C'est lié à une compétence. Tu poses une sorte de zone Nora avec un effet soit de soin, comme j'ai là, soit de dissimulation. Ce que j'ai là aussi, qui est en bas. Qui fait quoi Qui fait que si dans la zone euh, si tu es dans la zone et que le tueur a une compétence de détection d'aura, eh bien, il ne te voit pas si par exemple il a Chili Barbecue ou encore quand tu te mets à courir, eh bien, quand tu te mets à courir, tu ne lâches pas, tu ne lâches plus de de traces d'éraflures, ce qui limite la course-poursuite, ce qui est très intéressant. Donc, c'est un nouveau gameplay. C'est vraiment un nouveau gameplay. C'est un gameplay euh, de bénédiction et qui apporte du bonus, oui, aux survivants, à la team des survivants, ce qui est vraiment très bien, ce qui est vraiment très bien. Donc, ça, c'est la deuxième interaction. La troisième interaction, c'est dans la mesure où tu as euh, un totem qui est ensorcelé, donc avec une flamme dessus, et ce qui veut dire que tu as euh, une compétence active chez le tueur, eh bien, tu peux détruire cette compétence en détruisant ce totem ajouter qu'il y a une perque qui permet de réactiver une fois oui absolument c'est une perque euh, de tueur qui fait que tu peux euh, bah, réactiver mais c'est je suis pas sûr que ce soit tu le redonnes forme ou c'est vraiment juste euh, je l'ai pas je l'ai pas étudié cette compétence tu viens tu viens tu viens tu viens allez tu viens tu viens tu viens tu viens. Ah, trop court trop court trop court aïe aïe J'aurais dû. Wow, wow, wow Je reste pas là. Il une palette là. Hein. Allez, fais-y, fais-y, fais-y, fais Tenu. Je l'ai tenu Et on va faire un dernier moteur. Oh, J'ai fait les trois moteurs au milieu. Qui a totalement cassé la dynamique et obligé le tueur à s'éloigner. D'ailleurs, je vais m'éloigner moi-même. Ok, viens. Non, non, non. Ah, il, va, il va finir un... Avec un body block. Ça serait passé, hein. Non, ça serait pas passé avec un body block. Ah si, si, si. Quel dommage. On finit un moteur. Alors, peut-être qu'il y a noël je sais pas. Euh, c'est le tueur du démo de Gorgon, donc lié au DLC euh, de la licence euh, Stranger Things. Donc c'est le tueur, c'est un euh, genre d'alien. C'est euh, une créature qui vient de cette série. Mais ils ont perdu, sûr euh, a perdu euh, la licence d'exploitation, donc tu peux plus l'acheter cette créature. Mais c'est une créature euh, qui vient de cette haïque. J'espère que tu as ce que je pense que tu as Tu ne l'as pas, il va revenir ici. Très propre. Il était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Très très propre. Franchement, très très propre. Sacrifice de, de la Claudette. Je sais pas s'il y a un gardien de sang. Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression parce qu'il l'aurait ramassé tout de suite. Mais giga propre ce qu'il a fait. C'est gros respect. Après, des chances à ce que je m'en serais sorti. Peut-être même... oh Peut-être même qu'il imaginait que j'avais... Euh... Broughtime, hein. Oh yo oh, yo oh, oh, qu'est-ce qui se passe là okay, Viens viens viens viens viens viens viens viens viens Ok <coughs> Je c'est épique cette fin elle est épique Ouais, de toute façon, il... Euh... Ouais, j'ai bien fait de pas rester là-bas. J'ai bien fait de pas rester là-bas parce que... C'était la porte de sortie. Il m'aurait vu. Merci des pour le raid. Ça s'est bien passé ton live. Allez, rentre dans le terreur. Rentre dans le rat Rentre dans le terreur. C'est fin, c'est fin, c'est fin, c'est Ok. Bon, il n'y a pas... Euh... Y'a pas du tout euh, Kazan de Ok. Parfait. Oh. Et bah, ben, quelle fin, dis donc Bah, ben, ça, c'était pas mal. Ça, c'est pas mal Abonne-toi, bien sûr Active la notification sur la chaîne Twitch ou YouTube. Oh Na na na na na na na Oui oui bah prépare maintenant. C'est fou ça. Oh non. N Arrête prépare. Toi En plus il va venir ici. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe Est-ce que. Est-ce que. Oh, mais. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe Bon, déjà, elle tunnel pas, elle campe pas, déjà. Déjà, déjà ça c'est agréable. On va avoir deux moteurs. 3 2 Merci euh, beaucoup à euh, Génial Merci beaucoup d'avoir aidé. Hein. Ça fait plaisir Ok C'est vrai qu'il y a un autre totem là oh, Aïe yeah, aïe yeah. Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas beaucoup bien, cette... Euh... Partie... Ah... Le petit totem béni de... Hein. Attends, trois hooks, quoi, avec euh, genre... je oh, suis je comprends pas moi ouais, je suis le seul à faire un, un moteur. Je ne comprends pas je vais l'aider mais mais comme eux-mêmes hein. mais diantre je dirais même fichtre mais pourquoi <rire> pourquoi vous tombez tous pourquoi il n'y a pas d'autres moteurs à part moi c'est atlas Totalement, totalement. J'ai bien non, il me faudrait genre un parchemin. T'as vu ma chemise, non Tiens. Super. Génial. Oh mais attendez, c'est fou ce qui se passe dans cette game. Un believable. T'as pas. Non, bah non. C'est quand même fou, hein. De sacrés rebondissements. Si je m'attendais à ça. T'es quand même dingo, hein. On a eu un, un deuxième moteur, là. Non, je... Moi, là-bas, je pas venu sur cette partie pour ça. Là-bas, je venu pour cette partie pour... Euh... Faire... Euh... Euh... Soigner les gens. Trouver un, un totem. Mais. Euh... Bah attends, mais faire. Euh... Faire des mots. Oh pourquoi l'autre Ne me spoiler pas la fin hein, de la partie, hein. Oh, B-Wayne, qu'est-ce Non Laisse-la J'espère, j'espère, j'espère que... Quelqu'un va l'aider. Non, elle va pas le ramasser. Si oui. Ramasse-moi, moi, moi C'est fou, ça. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Franchement, j'ai tout donné. Hein. J'ai essayé, j'ai essayé. T'as tout donné, c'était pas non plus euh, la Chase du siècle, mais au euh, moins, j'ai essayé de, de la sauver. Hein. Je pense que si j'avais mieux maîtrisé la Chase par-dessus la palette, je pense qu'on aurait pu la sauver. Est-ce hein. qu'on aura le temps, je pense pas qu'on aura le temps. Hein. Si elle a chi barbecue... C'est plié à sa faveur. C'est la Chili Barbecue. Et en plus, le tour est joué. Ça va partir en queue de billard. Ce qui ne veut rien dire niveau expression. Soyons francs de seconde. Voilà. Mmh. Et je vais les sauver. En casse Chase. En espérant que la Meg. C'est pas, c'est pas du bon sens. Toi qui faisais un oui de la tête. Impossible. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Mon d'arde! Au saumon! Y'a pas Noël, bonne nouvelle. Bah franchement, vous pouvez tout faire. Ah, je dois traverser. Hein tout là Franchement, bon time bah alors... Bah alors Non, fais pas ça... Ah non, non, non Fais pas ça Fais pas ça Merci, c'est Sostris, merci beaucoup pour les 43 mois. Fais pas ça Non <rire> Fais pas ça Fais pas ça... un <rire> ah, combien de temps, elle va durer. Hein Ah qu'elle a vraiment campé ici. Ah elle a perdu son mental. Elle a perdu son mental. Elle a totalement perdu le mental. <rire> Et ils sont deux Ils sont deux, hein. J'ai sauvé la vie, hein. Je t'ai sauvé les miches, je t'ai sauvé la vie, je t'ai sauvé les deux. Non. Bah comment c'est bien géré hein. Je pense c'est très très bien géré. Ah, il le donnait, ma... il le donnait la vie en fait. Après c'est l'objectif du camp et il y a de fortes chances à ce qui est a... gardien de sang. Hein. On va voir dans deux secondes. La trappe qui a paru de l'autre côté, <rire> qui a tiré l'attention du tueur, la trappe, on s'est tourné comme ça, et il a dit « Oh, je vais choper la trappe avant que tu l'aies !» Et moi, je suis là « Ah oui, bah prends la trappe !» Moi, je sors par la porte d'entrée, du coup, mais ok. <rire> Genre, « Abonne-toi si tu veux plus de trappe. <rire> » Genre, c'est pour ça qu'on s'est tous les deux tournés comme ça en mode « Mais quoi ?» <rire>